Teranga Senor mangi lay nuyu Wa manglay membre coalition Benobo membre du conseil économique social et environnemental récemment nous gis né juroom ñetti membre du conseil économique social et environnemental dañoo boycotété won réunion à bureau bi lan mo def Idriss Wa madame la centre la interview par rapport à la situation du conseil économique, social et environnemental, nous avons l'institution de la population, nous a emmené institution consultative, nous a emmené le président du Sénégal, pour avoir une réflexion que nous avons réfléchi, réfléchir, soit nous saisir par rapport à des thématiques, ou bien nous auto-saisir par rapport à des thématiques, ou bien le président Maxal saisir par rapport à des thématiques. Réfléchir, il y des auditions, il y a des avis avec des, des recommandations du président de la République. Donc je pense que le président Maguissan m'a choisi, m'a choisi quand il y a eu par exemple, pour me diriger à l'institution. Donc, l'institution est là pour nous amener une nomenclature du Sénégal vers la Boc. Et pour cela, euh, normalement, c'est le président Mokoara présidé. Président, président Mokoara présider. Donc, euh, si tu vois, bah, comme l'année, bon, euh, ouverture de Nyogis Idrissasek, après, mou oubi euh, session bi, par exemple session B passé, Idrissasek disna, Mounion, hein, oubi session bi, après, légui, euh, mou clôture, voilà clôture, normalement, réunion de bureau d'Ayam. Voilà la session de ça, ouverte réunion des présidents d'Aïam, réunion bureau d'Aïam, ainsi de suite. Donc, mais, comme nous avons aussi dans le institution aussi dans le bas que nous avons dit que nous avons dit que que que il pose des questions il liées avec les gens du bureau. Mais moi, je suis dit que nous avons non, télétravail, continué continuer vidéo de conférence. de avons dit que nous non, non, non, cette fois dit que d'ailleurs que que nous il y a pour que c'est des des des des des des comme ça des des des des des des des des des ce euh, actuellement divorce amnati de Gunter Idriss Sek, actuel président Macky Sall, même Lam pour euh, faire qu'entre les deux n'importe où dans l'armée, ou à Réunion, du Cobany ou à la Saha, à PR, finalement, nak, miremi amna, yauban, uh, jangenga amsi, uh, déparu Idriss Sek, qui coalition Benno Bokuyakar. Wow, merci beaucoup madame. Camgè, camgè Idriss Sek, yen, euh, yen camgè nko. N'importe où. Président Macky Sall, l'ouah nko. Néanmoins, ko bumé yinio. Les efforts qu'on a connus pour en 2024. 2024, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a un mandat. Le est Sénégal. Le mandat est lié à tout le monde. Si il y a 2024, si nous sommes liés, si nous nous sommes liés, nous sommes liés, si nous sommes nous sommes liés, sénégalais. Donc, nous nous nous parce que nous, les Sénégalais, nous le président est nous, sommes tous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, avec nous, sommes tous les nous, nous, sommes tous to sénégalais. nous, nous, nous, les sénégalais, nous, nous, le sénégalais nous, nous, nous, nous, sommes nous, nous, nous, nous, nous, un donc est-ce que le départ Parti handicap pour l'élection 2024 Voilà madame je sais que les Sénégalais sont sénégalais, Donc par exemple le monde Idrissa il y a 30 ans Sénégalais voté Sénégalais président depuis 2019. De 2024, Sénégalais d'afrique, Les Sénégalais c'est le plus intelligent du monde. Quand je suis Le moment Sénégalais choisir. Si nous si du Sénégal parce que les des et les personnes passent Nous président donc Sénégal président donc voilà Act peut-être n'y aro personne ou bien moi moi je me rends ni trop ni mais c'est négatif n'y n'y n'y choisir c'est négatif n'y choisir isola. Benin l'acte jumchi n'y a ni ça japonais ni ben dix mois amitié contre président amakisal act édouard sarko l'engaitant tu n'y a. Je est très clair dans avec les gens so nak ang le sous so te donne pour voir ma il ne leur a pas idée Je entends ces tek de je de ...2011, 2010, secret 2011, parole 2011. Mm -hmm. dans le cadre des enseignants du des réseau enseignants. Je Mais vais pas pas parce que ma maître, wat mon papa là. amené dans le monde de cadeau. a beaucoup de gens qui ont Ça je te le dis hein, je veux que Je veux que veux que réunis. que réunis. Mais non, non, non, je veux réunis. Ça je le bien parce que c'était jeune là, je ne Donc aujourd'hui, pour moi, le veux que j'étais D'accord. Même si je dis encore une anecdote, je vais vous dire que les alliés là. Ils se rappellent de ça. dire alliés 2012, c'est la c'est Je ne sais Je ne sais la Je ne sais pas si c'est c'est la le Sénégal, le Sénégal fumou jogué de fi fumou nek tay gars yi koy wa au niveau national international Sénégal luma développer ko bëgg degg Sénégal pour nga am le faire. donc aujourd'hui Sénégal euh le maniement mais par exemple en prérogative bu xol nga dafa wara nommer qui ou bien mu mu gën de comme chef d'état donc lolu yop ci prérogative bam la Vandal vraiment il est là pour le Sénégal pour le développement du un il est là pour le Sénégal pour le développement du Sénégal. côté, il y en a un côté, il y en il un le il il un voilà. Alors, qui insiste de dialogue de avec société civile. Est-ce que ce n'est pas trop tard si moment dialogue Madame, la tradition sénégalaise, c'est dialogue. Nous dialogue. Nous avons dialogue. Nous avons un dialogue. dialogue. Nous Nous de dialogue. Nous Nous de dialogue. Nous de dialogue. dialogue. Ah, qui s'est le, les pour les réguler le, le, le, ce pays là le président magisal musuljo qui est la main pour le misé quelques parce que le Sénégal mon mon mon pas mon sénégal mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon mon <son> Quand Sénégal, on a du Sénégal. Les sociétés civiles sont là dans leur rôle, mais aussi. Ils aussi et ils ils Il y a aussi l'opposition, Quand le moment de se poser arrive, il faut aller se poser. Mais le moment de construire arrive. Il faut aller construire. Moi, je si Sénégal, qu'il y des consensus forts, nous Sénégal, tradition, Sénégal, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des ennemis. Sénégal, nous sommes des pas bas. n'est pas Donc, aujourd'hui, nous d'accord garder ce lègle-là de dialogue de il est le président de la République. Il a après, a la il a il a dit, il a il a il donc, donc, il faudrait que les Sénégalais le sachent, les, les la société civile le sache et, et, et, et, et l'opposition les, les, les, les, les, le sache Donc, ils ils y nicht, les Sénégalais le sachent. Les Sénégalais, le président, il a Mais il faut que les Sénégalais que les Sénégalais Parce que le président Macky le Sénégal dans ces actes qu'il pose, le Sénégal ne <tout> le Donc, l'étranger il est en train de faire le, le travail. Sénégalais le sachent. Il va continuer cela. Dernière question. Est-ce que d'accord vous -ce, ce côté pour amnistier Karima Isavad à Khalifa pour nous montrer une présidentielle pour 2024? Madame, je suis juriste. Mm. Sincèrement, je suis juriste. juriste à l'occasion des avril à l'occasion d'autres d'autres fêtes, mais pourquoi pas? Ce qu'on a fait. Mon Mohamed, qui prérogative, qui prérogative me l'a donné. Mon Mohamed, l'opportunité. »« Mais pourquoi il doit le faire? Parce que aussi nous ne sommes pas dans la jungle. Hein? À ma disposition, pour amitié quelqu'un, ne pas négier, pas négier, ainsi de suite. Donc tout cela euh, dépend dépend de des de dispositions de, de la loi. Hein? donc euh, moi je pense que euh, avec euh, les techniciens hein, les gens qui sont là qui ont qui, une euh, la loi habile hein, moi parce que euh, n'y a pas nous sommes pas dans la jeune hein, parce qu'on si, ne on doit pas aussi quand même se permettre de, de tout hein, hein? il faut quand même respecter les normes républicaines voilà, le, le, le, nous sommes dans un pays civilisé, puis un pays bien structuré, voilà. Okay. Bon, dis, je pense que près suis dans mon rôle avec les gens qui ont amené l'Ouab et euh, pour m'amnifier et puis ça, ça serait une bonne chose, parce qu'on est mieux au Sénégal que nous. Voilà, je connais mon départ Sénégal, c'est mon problème.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 je suis très, très à l'aise si vous me demandez Solimalagé problème il y a la mais Sénégal. Pays les gens, les pays là président Donc, d'avoir un président comme Marisa, puis nous sommes de un nous en un président un le nous Loulou la nyeb bouge au Sénégal présente, Maksa loulou la bouge, donc n'a n'y a pas d'appelé qui loulou, salam. Voilà, Terence Tenghor Maïfate Lini, c'est un membre de la coalition Benno Bokuya, car n'est membre du uh, Conseil économique, social et environnemental. Social et environnemental. social et environnemental.